Traders et investisseurs, mercredi 17 juillet, bonjour. Alors là, figurez-vous que c'est le pompon. Le marché ce matin était totalement mort. En effet, après une clôture américaine sans direction, légèrement décevante, mais à peine, les marchés ont ouvert de manière totalement désordonnée avant de s'endormir définitivement vers le milieu de matinée et ne plus bouger du tout avoir des amplitudes de quelques points ce qui est quasiment du jamais vu donc la quasi-totalité des indices européens s'est totalement arrêtée et leur évolution était latérale totalement réduite à néant les volumes sont faméliques et nous devons attendre maintenant de nouveau si les résultats des, ré des sociétés américaines cet après-midi, en particulier la Bank of America, vont pouvoir un petit peu plus animer les marchés dans cette deuxième partie de journée. A noter quand même, et c'est très important, que les marchés stagnent à leur plus haut, en particulier donc bien évidemment aux états unis et que... En Europe, en revanche, ils restent loin de leur plus haut et ils sont totalement stagnants. Donc, dans des marchés si difficiles, ce matin, nous avons pour notre part réalisé trois trades gagnants sur 3 et un trade stoppé à son point d'entrée. Nous vous souhaitons à tous de très bons trades, une très bonne journée et à